Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 88 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Train 2 Train 2 qui est un jeu en scroller horizontal Et qui est un jeu d'aventure, on va dire d'aventure euh, de plateforme Vous allez le voir, donc euh, au graphisme, très très très beau Alors, cliquez sur démarrer Regardez, on peut, on peut déjà contrôler le perso avant même d'avoir commencé à jouer on voit déjà les graphismes, c'est pas mal. Voilà, alors on va faire en mode un joueur et on va recommencer l'histoire. Il était une fois trois vaillants héros, choisis par un artefact magique connu sous le nom de Trine. À l'issue de leur première rencontre, ils devinrent les champions de leur royaume. Je vais vous raconter leur dernière aventure. Le mystère et la magie avaient envahi la forêt. Le premier des trois héros s'appelait Amadeus. C'était un magicien, peut-être pas le plus courageux ni le plus puissant, mais il était intelligent et sensible. Puis il y avait Pontus. Le chevalier, intrépide protecteur du royaume, qui aimait manger, boire et combattre. Il y avait aussi Zoya, une voleuse. Une femme d'affaires. Zoya, une femme d'affaires. Elle était mystérieuse et se déplaçait comme une ombre par les nuits sans lune. Donc voilà, la présentation des, des trois personnages avec lesquels on va jouer tout au long de de cette vidéo, on va jouer avec les trois, on va essayer de présenter les trois. Amadeus, le magicien, dormait dans sa chaumière. C'était là qu'il étudiait son sort de boule de feu, à l'abri des regards dédaigneux de sa femme. Oh et ça. laissez-moi dormir. Qu'est-ce qui se passe Qui est là Voilà, donc à partir de maintenant on peut contrôler le personnage. Donc, vous voyez hop on saute. Donc euh, alors on peut aussi tirer donc euh, de la magie. Comme ça ça fait apparaître des cases. J'ai pas trop compris encore. On peut hop les déplacer. Donc là j'utilise uniquement le clic souris. Hein. Donc on va avancer. Hein. Vous voyez donc c'est un scroller horizontal donc euh, pour l'instant il suffit d'avancer. Et.. On avance vers la droite. Alors, qu'est-ce qu'on a On a des trucs champignons. Alors là, il y a quelque chose en haut. Hop, il y a une bulle en bas, donc voilà. Ce qui me permet de monter pour l'instant. Pas bien compliqué. Hop, on monte. Oh là là, ça glisse. On est tombé sur un truc qui glisse. J'aimerais bien à monter le sur les champignons qui là. C'est le, le curseur. Magicien Allez ses pouvoirs magiques ah, allez. permettaient de soulever des objets Non Bon bah bon, on va essayer de soulever le, le rocher On va essayer de le mettre ici là Pour essayer de monter en haut Hop là, hop je suis sur mon champignon je suis content donc là il y en a encore un truc On va le faire tomber hein, Puisqu'on peut bouger quasiment tous les objets comme ça Voilà, hop il y en a encore un ici On le fait tomber donc euh, on, peut, on peut tirer un peu sur n'importe quoi. C'est plutôt pratique. Hop là. Apparaître des boîtes. Donc les boîtes. Donc là, ils viennent de nous le dire. Donc on va faire apparaître une boîte. Hop là. Elle est pas bien grosse ma boîte. Ouais. Elle va pas suffire. On va faire apparaître une plus grosse boîte. Il faut faire un, un diamètre plus grand. Non, toujours pas. donc c'est moi qui saute mal. Voilà. C'est bon. Ah bah tiens, il y a un truc en haut. Allez. Descends de là. Hop. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a ici Il y en a encore un Comment je peux l'atteindre ce truc La lumière. Il, il faut, faut que je fasse une boîte. Forêt, toujours plus loin. Ah d'accord, je peux faire qu'une seule boîte à la fois. Entre la peur et la curiosité, il Donc que là ça me suffit pas, il me faut une plus grosse boîte que ça. Hop là. Elle est un peu plus grosse, est-ce que ça va suffire oui, presque. Allez, faisons une très grosse boîte. On va essayer. Ouais, elle n'est pas forcément plus grosse. Voilà. On l'a eu quand même. Attention, donc ça c'est un gros rondin de bois. Je me dis, voilà. Il faut que je saute dessus. Hop. Allez, allez, allez. Hop, on saute sur le champignon. Alors là, il y en a encore une là-haut. Comment on fait on va essayer de se soulever avec, voilà, hop. Euh. Il y avait quelque chose là derrière, je sais pas. Il y a eu des petites étincelles. Je voudrais ah. savoir ce qui se passe. Le troy. Pontus Amadeus, ah, rassemblez vos affaires. Nous devons sauver le royaume Quoi? C'est impossible, Pontus! J'ai des enfants qui m'attendent! Je ne peux pas partir comme ça! Mais le royaume a besoin de vos pouvoirs magiques! Oh, ce cauchemar ne finira donc jamais! Au fond de lui, Amadeus savait que le royaume avait à nouveau besoin des héros. Comment êtes-vous arrivé ici? Je vais vous raconter. Ce soir-là, c'était était allé aider des paysans dans leur ferme. Des plantes rampantes envahissaient leur champ. Hop donc ça y est, nous nous revoilà avec Pontius. Et comme vous avez compris, alors lui il a une épée et un bouclier. Donc il est pas magicien hein. Tout ce qu'il peut faire c'est sauter, taper ou se défendre. Donc on va pas aller chercher loin, on tape, on tape, on tape. Alors là on peut sauter plus haut en sautant en même temps que le bon, voilà récupère ça yop il y en a un ici hop raté on va essayer de le récupérer ça serait pas mal allez voilà la ferme sans y trouver personne ouais donc euh, là, en même temps, temps qu'on vous nous raconte l'histoire se bon, fouille à la ferme sans y trouver personne là qu'est-ce qu'il faut que je fasse il y a une plante qui retient là-haut est ce que je peux la taper allez allez Plante, ça y est, je l'ai touché. Donc ça relance la, la roue et que comme ça, que je peux passer. Hop là, ou là, on descend, on tombe, on tombe, on tombe. Donc on continue. Qu'est-ce que je peux faire là Changer molette de la souris. Ah, d'accord, on a aussi un marteau. Donc, on avait un marteau. Ça faut aller vite, hein, ça va très très vite. Donc là, il y a des plantes un peu partout. Regardez, les plantes qui me, qui me courent après. Il vaut mieux pas trop que je m'arrête. Ah, allez, une petite fiole. Je sais pas quoi ça sert, ça. On en récupère de partout. Je sais pas trop quoi ça sert. Donc là, je suis bloqué. Qu'est-ce qu'il faut ah, que je fasse Il y a des plantes de partout maintenant. maintenant je peux suis Pontius, le brave Et ce temps euh, pas en sortir. Ouais. Il y a rien à faire. Rien du tout. Je me fais attaquer par des plantes. Ah, voilà. Le train Pontius n'avait jamais vraiment compris à quoi servait le train. Mais il savait que l'artefact était là pour faire le bien. Pontus était ravi. Il ne pouvait rêver mieux que de sauver son royaume. Tard ce soir-là, Zoya était tapie dans l'ombre, à l'abri des rayons de la lune. Donc maintenant, on a Zora la voleuse. ou la, la, comment disait la marchande tout à l'heure. Et euh, donc elle, elle tire des flèches et elle lance des petits grappins hein, du mo en mode euh, En mode Batman. Hop là. Alors, oula, j'ai raté le, le caillou. Donc voilà, il faut récupérer les petites fioles qui sont là au-dessus. Est-ce que je peux me balancer Ça, ça, ça coule de source, hein, tout coule de source en jeu. Hein. Franchement, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Hop là, qu'est-ce qu'il y a en dessous là Hop. Alors là, je, je m'accroche ici pour sauter traversa la ville aussi silencieusement qu'un murmure Alors très silencieuse comme ils disent Hop là, on saute là Hop, on remonte, on remonte, on remonte Est-ce qu'il faut que... Ah ça y est, j'ai récupéré ça là est-ce qu'il faut que je continue là Ah non Où suis-je Ah mais d'accord, je suis là J'étais perdu Donc je suis redescendu un peu par terre, je peux pas remonter directement depuis ici voilà. Non. Non, je peux pas. Bon, on va on va recommencer là ici. Hop là. On retourne. On saute. Hop là, on continue. Hop là, ça y est. Heureusement qu'il y avait du foin en dessous, comme par hasard. On aura la voleuse. Elle vit alors une lumière intense. Faire le tour du clocher de l'église. D'accord, donc euh, bah là on va on va se rendre au-dessus du clocher de l'église. De toute façon on n'a pas tellement d'endroits où aller. Euh, on continue là. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Hop, hop, on va remonter sur la plateforme. Ah merde, j'ai une fiole là. On essayer de récupérer la fiole aussi. Voilà. Et cette fois-ci de monter sur la plateforme. Et hop, voilà. Donc on continue, encore une plateforme en haut là-haut. Hop. Une très grande ville apparemment et les graphismes ils sont magnifiques ça hein. enfin, vous voyez c'est beau et puis c'est super fluide quoi c'est pas lourd c'est beau c'est pas lourd ça fait surtout fantaisie hein. c'est pas très très réaliste non plus mais c'est beau à voir voilà le, ce, le clocher de l'église il est là et voilà le train ça ne m'arrange pas que faites-vous ici au beau milieu de la nuit « Vous n'allez pas recommencer à voler ?»« <rire> J'ai une très bonne explication. Dites-moi, où allons-nous »« Nous l'ignorons encore. Il se passe quelque chose d'étrange. »« Une nouvelle aventure. On y va ?» Le train était venu chercher les héros. L'aventure pouvait commencer. Amadeus s'inquiétait pour sa famille. Tandis que Pontius était impatient de se lancer dans leur nouvelle quête. Zoya, quant à elle, pensait au fabuleux trésor qu'ils allaient peut-être découvrir. Voilà, donc on appuie sur démarrer, mais juste pour vous montrer hein. vite fait le début, on va pas, on va pas faire le niveau.